juju Et... Salut à tous les astraliens, c'est Gabriel. On se retrouve sur, euh, pour la vidéo donc, du Trade Binder de partie 2. Alors, je vous rappelle mes recherches. Donc, c'est Trichoula, dragon barrière de glace, dragon ancien féerique, polymisation, le numéro 103 en deux fois, briseur d'os en trois fois, un petit guerrier cicatrice, un dragon armé des ténèbres en une fois, numéro 11 gros oeil en une fois, galaxion seigneur des étoiles en une fois, deux monceaux de niveau 4. Donc, euh, je. Ça c'est euh, une petite griffe d'arsenal, un super rajeunissement, une crappe de tao, de chaos Tachyon. Donc qu'est-ce que c'est cette deuxième partie eh Ben c'est euh, pour préparer les trades binder. J'avais mis de côté des cartes un peu rares, donc euh, non, non, tout, que des cartes rares, que des cartes rares, et je vais euh, et je vais vous montrer un peu ce que c'est. Donc ça tiendra dans cette petite boîte, voilà. Donc on va commencer. Par, bien sûr, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des commentaires hein. Alors j'ai mis une petite musique pour, pour mettre un peu d'ambiance Et j'ai mon fil du casque qui va m'embêter Donc on va commencer par Nuvia The Wicked Après on a un petit euh, cavalier des mers euh, Fertilisant Miracle Hein? Rituel de la prédiction Que j'ai en plusieurs fois Alors euh, maquillou Ma La brume mystique Donc en deux fois Là j'ai pas trié hein? Accélérateur morphronique. Ojama muscle La vision du futur Que j'ai en plusieurs fois aussi alors Nobleman of Krauss out. Donc euh, bien sûr, elles sont toutes à trader Psychokinésie Diva des profondeurs, voilà Que vous avez déjà vu dans le binder normal Je l'ai encore deux fois là La fortune familiale Le gobelin de Robin Trêve solide Résurrection de l'âme. Pioche à destinée. Premier sarcophage. Mur de feu. Catastrophe du chat noir que j'ai en plusieurs fois. Esprit de la harpe. Donc catastrophe du chat noir que je vous montre. Hein. Bête de Talvar. Tacri Minos. Après on a un démon djinn juge des rituels. Miroir de diapason. Héritier talentueux que j'ai en plusieurs fois aussi. Allergie au pollen. Décret royal. T-Magidols. Commandement au disque héros de la destinée. Alors attendez, j'ai changé la musique parce que celle-là, elle me plaît pas. Je sais pas si vous allez entendre. Euh, différentes dimensions ground. Mur de tourbillon de lave. En deux fois. Histoire à quoi Hiroshima. Hiroshima. Euh, attendez. Urashima pardon Manipulateur de niveau euh, Bête fantôme mecha Megaraptor Alors après euh, C'est du retour euh, Retour aux yeux rouges Donc c'est en version anglaise bien sûr Trois fois en version anglaise On a fait que Un petit a j'ai encore deux tas après celui-là, donc ça va être une longue vidéo, excusez-moi. Armature de puissance, Ninja Dragon bleu, pour que vous puissiez voir. Euh, celle-là, elle est, celle-là Je vous la montre, mais jamais pas. Hein. Andro Sphinx, à moins que euh, quelqu'un l'ait absolument Je lui en frais cadeau, parce que elle est bien, bien, bien abîmée pour la collection. Bujingi Paon euh... Roquette turbo Un pour un Cyclone de diamant Alors la flûte avocatrice de dragon En version anglaise Rançon de la garde Rançon de garde, pardon Alors euh... Heavy storm euh, Fuma shuriken Les secrets d'Aqua Miroir. Je dis les parce que qu'il me semble que j'en ai plusieurs. Rituel de la prédiction. Alors, un monstre royal Knight of the Ice Barrier. Anarchy Monk Reichin. Alors, Rhino... Rino Rueur TG Léo Bête Héraldique euh, Joueur de flûte porte-bonheur euh, Éclaireur de Hero Gangiel Horreur Cosmique euh, Alors Cato les passes de la sorcière du destin Croisé Suprême Un autre euh, commandant du disque héros de la destinée Robot défenseur Cyberdragon barrière Alors Mi Chef of the Yokai Secret Guard of the Ice Barrier L'éclaireur de héros en version anglaise Démon Jean, Juste des Rituels Et Demon Jean, Nécromancien des Rituels Après pour ceux qui ont envie, j'ai aussi les mille énergies Forêt ancienne pour ceux qui veulent se faire un deck reptile, poison, reptilia. Encore un rituel de la prédiction, je vous le montre assez rapidement. Un pour un. Résurrection des esprits de la terre immortelle. Remède secret du gobelin. Euh, stop défense. Vision du futur. Alors, Ayers, le, soleil du ro enfin, le rocher du soleil levant. Bougie carnation Numéro 14, tempérance. Force arcane, explosion troyenne. Alors, après on a des euh, catastrophes du chat noir, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Euh, réutilisation de retournement. Encore Catastrophe du Chat Noir en deux fois. Voilà, après je ne vous montrerai plus. Full House. Démondine nécromancien du Rituel. Alors, Plateau d'Aquarium x2. Euh, lumière d'Aquarium. Encore un Plateau. Encore deux lumières. Donc, vous voyez bien. À deux lumières. Euh, Futur de fortune. Lumière d'aquarium. Lumière d'aquarium et lumière d'aquarium. On a fini pour ce deuxième tas. On va attaquer le troisième. Alors, test tiger. Blackwing cal... The Worldling Pour ceux qui veulent se faire le deck Héraldique Pardon j'ai une carte qui vient de tomber euh, Résurrection Héraldique Boudj incarnation Espoir d'évasion Tornade de poussière euh, Un coup de tonneau Alors Sears fire. Cessez le feu euh, force d'argent flamboyante euh, Spadasa mystique LV6 Éruption des monarques Alors, Encore du coup Akimiru Filet gravitationnel Fruitier des ténèbres Que j'ai deux fois Bourse des âmes Donc rose de résurrection Offrande aux immortels. En deux fois. Encore un coup de tonneau. Voilà, chou et les magidones, ce que j'arrive pas à me débarrasser. Chevalier royal de la barrière de glace, en version française. Guerrier du blizzard. Retour du pendule. Force euh, d'argent flamboyante encore. Trêve solide. Catastrophe infernale. Géant go go go. Guerrier du blizzard. Encore une trêve solide. Pingouin soldière. Alors c'est en anglais, oui. Encore une force d'argent flamboyante. Après, celle-là, pareil, elle est hyper abîmée. Je vous la laisserai en cadeau si vous la voulez en collection. Barbaros, le roi des bêtes. Après, Hypnocorne. Aigle à deux têtes, bête héraldique. Cauchemar de Thèbes. Alors, Cour of the Justice. La... Donc, la Cour de Justice, j'aimerais bien l'avoir en française. Mais je crois qu'elle n'existe pas en française Sangane Requin mégalodon hyper ancien Échange Donc ça c'est après Secret d'aquarium Je vous l'ai assez montré hein. Plateau d'aquarium Je vous le montre pas Parce que ça fait déjà un moment La sentinelle inflexible Matériel Vailon Fruitier des ténèbres. Voilà. Encore une future de fortune. Soul échange. Salamandra. Système de résonance. Parurbujin le miroir. Nitro synchronique. Broyeur de mémoire. Et golem broyeur. Après, on a fait la moitié du troisième tas. On va faire l'autre moitié. Résurrection des terres immortelles. Forêt ancienne que j'ai en plusieurs fois. Donc j'en ai encore une là, voyez. Explosion magique. L'éruption des monarques. L'araignée à roulette. Plateau d'aquarium encore. Pareil celle-là si vous la voulez, elle est en mauvais état mais je la laisserai en cadeau. Coup du marteau pour la collection. Piolet de puissance. Ailleurs le rocher du soleil levant. La flûte d'avocat sur pareil en abîmé, je vais pas la mettre parce qu'elle est, euh, est hyper abîmée. Roi de la furie. Alors attendez. On va mettre quelque chose d'un peu plus... Euh... Non, non, non. Non. Alors, qu'est-ce que... Tiens. Diva des profondeurs. Mur-miroir, en française. Gobelin sous pression. Soldat de réserve. Rebond Masque of... Euh, enfin le masque de restriction en version anglaise Pioche de défense Explosion troyenne. c'est une carte que j'avais adoré Héritier talentueux Combat en présence de l'empereur Prison royale Vague de réanimation. Encore uh, Royal Knight of the Barrière. Encore un démon Jin. Guerrier double. Cerberus à cloche de feu, encore. Manipulateur de niveau. Géant go go go. Pierre Coma, princesse de la prédiction. Rosenfée en, vers... en version allemande, je crois. Stratège à la barrière de glace. Bête fantôme, lézard rocher. Valfort, coéquimérou. Démontine, euh, exercice des rituels. Celui-là, on n'avait pas vu. Encore une princesse de la prédiction. Bougie Guipan. Euh, Pound. de Phoenix. Exploiteur synchronique. Papa Maïs. Rigorous Raveur. En version anglaise. Exploreur des profondeurs, donc à part si vous la voulez vraiment en collection, je la mets pas parce qu'elle est elle est bien abîmée aussi. Bujingir Renard Vasqui Reptilia Gravirose Koakimeru. que j'ai en deux fois Voilà euh, Guilford la légende Elle est très très abîmée donc je la mets pas dans le l'eau hein, à part si vous la voulez en collection mais bon c'est pas sûr Gilazor Gilasaurus euh, Rechargeur fou Encore un plateau d'aquarium Donc je vous le montre pas Fléchilfe, princesse de la prédiction Celle-là, on ne l'avait pas vu Léotor Encore euh, Gyrfried Phoenix Allez Fléchif, Princesse de la Prédiction, euh, Titan de glace, quoi, Kimihiro, Hors de cristal, Chronomal, encore un démon Jean euh... New Dora en version anglaise, Âme de Gaia, euh, le combustible collectif. Donc c'est l'appareil si vous la voulez en collection, je ne mets pas parce qu'elle est assez abîmée, vous voyez. Aquatrice Guppy, Morphojar Encore une, voilà, encore une princesse de la prédiction Tyranno Ultime, pareil si vous la voulez en collector, je la mets pas Nikitama Berfomet Encore une cour de la justice Lien de puissance, pareil, elle est bien abîmée, si vous la, vous la voulez en collection, je vous la mets Encore un Koakimero Fissure Alors celle-là, je crois qu'elle est en version non jouable comme le l'ange gardien. Spectre revenant. Le titan de glace, quoi Kwakimeru. Guerrier forteresse. Ah, celle-là j'en mets pas parce que je la garde en collection. Nikitama encore. Guerrier double. Déchireur de cartes. Résurrecteur des Immortels ré euh, ré Résurrection des Immortels, pardon Diva des Profondeurs Et Guerrier du Blizzard Voilà, ça c'était les deux derniers monstres Qu'on avait dans le Troisième paquet Et on va faire vite fait Oui, je mets beaucoup de temps, je sais Alors, on va commencer donc Ça Ah... Euh... Jojo le ninja courageux Pareil c'est là je vais pas la mettre ça, Si vous la voulez en collection Diapason des ténèbres Matervail Vailon -vail Donc encore Nikitama euh, euh, L'incarnation d'Apopis Trapacide Sélection de l'arche Aile de Griffon Alors vous puissiez voir elle de Griffon Donc celle-là Vous l'avez vu mais euh, Histoire à quoi Urashima Trêve solide encore Je vous la montre une dernière fois Ça après Hop Hop Hop Ça Fracture de gravité Tématidals Explosion Tonienne Rugissement d'orgueil Roi de la furie, en deux fois encore, renforcement du noyau, attaque alliée, bourse des âmes, bon, on va essayer de faire assez rapidement, bouclier électromagnétique. Ah il me reste encore quelques cartes, berceau d'étoiles de la constellée, il ne me reste que, que quelques-unes. Alors attendez deux secondes. Ta la la la. Guérison de monstres. Valse de combat. âme encendante. Gusto Thunbolt. Cauchemar de Thèbes. Alors, hop, encore un démon Jin. Sirénure Absine euh, Esprit mystique de la forêt Démon Jean encore, démon jean, démon jean, voilà euh, Bonhomme de neige carnivore Encore un papa Maïs Vous voyez c'est Démon Jean Arche démon Démon que vous avez vu dans le Binder Bouquin encore un démon Jin. Euh. Imei Ruka. Agonie du terrain. Donc après euh... prédiction. Surcharge Kohakimiru Winda prêtresse gusto. Attaquer la lune. Alors que.. Euh... Que vous la voyez bien, attaquer la une. Oja Muscle ah, ouais. Oja Muscle, ouais Et pour terminer, bouclier et épée. Donc voilà la moitié Et après, on j'ai essayé de vite passer Encore euh, Féru de bataille Celle-là, euh, je ne vous la mets pas Parce qu'elle est haut le requin, voilà Jar capture de dragon, très vieille carte mais qui peuvent être utiles aussi. Art héraldique avancé. Cache de rituel que vous avez vu euh, dans le binder. Voilà. Filament vylon. Magie apaisante. Flamme ultime. Encore un démon de jean, encore un démon de jean. Ah oui. Euh, Seigneur du jugement Lavalval. Cerber de la cloche de feu. Encore. Euh. Magicien de la cloche de feu. Donc non, celle-là, je ne vais pas la mettre. Avatar, roi du feu, Yasha. Sirénure, Absilène. Rudra. Allié de la justice euh, Mozarta, diva de la musique Seigneur, pâtonnaire en deux fois On a bientôt fini les amis hein? euh, Titeur de glace, kouakimeru Fossile d'orang mammouth Rhino, tueur TG Alors le... Le... Alors, le ninja rouge dragon, mais en version anglaise. Encore un démon jean. Euh, Fossil d'or en mammouth. Berfomet Bougie Guerrier d'intervention. Tête colossale chronomale. Muka Muka vieille carte aussi. Euh, Nemrod Detector. Alors, Lone Fire Blossom. Oh là là, celle-là. Celle-là, on va baisser. Esprit, euh, Écho Esprit de la Forêt. Grey Cactus. Prismat, que vous avez déjà vu encore. Écho Esprit de la Forêt. Euh, Avant-garde Vaillon. Chevalier d'incontention. Garde Zéro. Tate Colossale, encore, Chronomale. Léo Bête Héraldique. Euh, Titan de glace Kouakimiru, encore. Gisto Thunbolt. Encore Princesse de la Prédiction. Euh, Princesse... Princesse Ushu Sylvan. Encore Jin Tornade Kouakimiru. Dommage Reptile. Carte du Sacrifice. Valkyrie des ténèbres. Euh, bonhomme de neige carnivore. Anguille des abysses. Tonnerre de feu T45. D2 shield. Enfin, bouclier D2 exactement. Fracture de gravité. Héritier talentueux. Que vous avez déjà vu trêve solide Que vous avez déjà vu Mémoire de l'adversaire Mais en version anglaise euh, L'épée de force lumière La tornade de poussière En version anglaise euh, Fortune familiale Encore Force d'argent flamboyante Encore Drainage magique Cycle aquar-miroir. Euh, Celle-là, je pourrais pas vous la dire. Cycle encore un miroir encore. ferru de bataille que vous avez vu déjà. Hein? Mur de feu. Euh, black back. Encore du retournement. Agonie du terrain. Renforcement du noyau. Voilà. Enfin, en deux fois encore. Alors attendez deux secondes, on va, finir, euh, on va finir ça assez rapidement. Après on a euh, fortune familiale. Arnie Nitsu de la duplication. Il y encore une fortune familiale pour terminer. Donc je vous remercie d'avoir passé cette bonne demi-heure avec moi, cette bonne demi-heure, trois quarts d'heure avec moi. Donc n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Alors n'oubliez pas que je vais lancer aussi la nouvelle série Minecraft sur euh, Survival Gabriel. Et vous avez aussi euh, pas mal de choses qui vont arriver ce mois-ci. Donc allez, sur que à plus